Mais bébé tu as peu du temps Oui hein? excuse moi beaucoup hein. C'est les aimes, c'est les aimes Non ça va non Oui ça va, je vous remercie Chérie oui J'espère que l'agent la, la, que je t'ai demandé là Tu m'as amené ça, je amené les 1 million Ah oh, vous sinon... Parce que la dernière fois là Quand je t'ai demandé de millions million là Tu m'as amené 300 000 Je n'en veux plus ça hein? Donc je viens avec ah, ah. Tu sais, je t'ai amené, amené 500 000 tu m'avais demandé un million, non Quoi Non, dici, en fait, d'ici une oui. semaine, je te complète le reste bébé. Il faut, faut garder les, les 500 000. D'ici une oui. semaine, je te complète le reste tu m'as bien regardé. Moi, je ne fais pas avec les 500 000. 500 000. Moi, je fais un d'un million. Hein. Oui, donc, il faut, ah. faut garder juste les 500 000. D'accord, pardon. faut garder les Laisse-moi, ne me touche pas. Il faut garder il y a 500 000 vidéos, s'il te plaît. 500 000. Okay. 500 000. OK, il y a 500 000. Dedans. Je te, je te complète le reste après, d'accord tu, tu vas me compléter le reste. Oui. Prends ça. Prends tes 500 000. Une blessure, espèce de faux, rien. voir. Je t'ai demandé un million, tu m'as remis 500 000. Bébé, je te complète. Bébé, s'il te plaît. Laisse-moi, ne me touche pas. s'il te plaît. Bébé, Bébé, tu t'as donné 500 000, tu as refusé. Tout. Tu regardes quoi là-bas? Tu regardes quoi là-bas? C'est quoi? Comment c'est quoi? Tu vois, c'est un homme ça. On lui a demandé un million. Il a remis 500 000. Elle a encore refusé. Tu et as vu, mais et après. Toi, depuis, je t'ai demandé 2000 pour me dresser. Tu es incapable. Mais pas Inconscient. Hey, pas fait, dégage. Hey, tu n'entends pas? C'est moi. Dégage, je t'ai dit. Hey, hey, Lève-toi. C'est moi. Ah, Pardon. Lève-toi. Imbécile. Faut rien. Tonton, vous êtes là oui, Elle est partie. Elle est partie. C'est quoi Tonton, moi je suis célibataire. Je n'ai personne dans ma vie. Je suis célibataire. Coupé, coupé, coupé, coupé. Mais c'est qui c'est là? C'est un tournage. Pourquoi hmm? vous voulez les gens pas. pas. hmm? le les Passe, passe, passe. On va ça. On oh, reprend oh, la 7. On oh, reprend la 7. Oh, la 7. Oh. A A0. A0. Hey. A il faut jouer, il faut jouer. A zéro, à zéro. Les filles, je ne pas quoi Mais tu l'as vu parler quoi